On va se faire rouler dessus. Mais <rire> commence <ça, rire> pas s'il te plaît <rire> Je suis désolée, mais on va tomber contre une primate de 6 qui sera bien coordonnée. Euh, un niveau 50 et un niveau 41. Ok. Alors. Le niveau 50 il a été. il est euh, Grandmaster. Ah des choses qu'on aime entendre. Juste avant de compétitif, bien un petit quick play pour se faire penser. <rire> ça, c'est toujours bien. Ah Mais oui, arrête Qu'est-ce euh, on... qu qui pourrait mal se passer euh... oh. Non Pff, okay. Denied bon, Ça va se passer. Avec un peu de chance, on tombera contre une primette de 5 avec un pick-up. Comme ça, ils seront moins coordonnés que nous. Et ils seront trop vénères contre le pick-up. Voilà. pour équilibrer, ils seront tous comme master. On va tenter ça, mais je sens qu'ils vont avoir une uh, symétra. On verra de toute façon, hein, euh, si ça passe pas... Bah, après là, il y a les barrières... Euh, ah bah de toute façon, reste. voilà. Ok. Oh. Et voilà, une partie gagnée facilement. <rire> Victoire par intimidation. Technique euh, usuelle des, des soviets. Oh non Allez c'est bien Anubis, c'est oh, vachement bien Anubis. Mais si C'est la map du draw Anubis. Bon on passe, par, euh, on passe par la droite. Sauf s'ils ont une symètre à Bah généralement euh, par la droite y a pas de... Enfin... Ouais, par de... la droite oui aura pas de... Ah oui c'est différent la droite et la gauche. Oui comme oui. clavier. On, est... on est quasiment Alors... les frères déjà mis du Twitch. <rire> <rire> Oh ah, merde! Là y'a un simple cimetière. J'arrive hein, je peux, je... vais encore un Ouais non mais là. Ils sont grave résignés hein. vais en train de... Ok. Ah, non. Putain! Non merde. Okay. Non, C'est Ok. est morte. C'est bon, c'est bon. bon. Bah onubis, euh... <rire> onubis, la fameuse. Incroyable. <rire> draw onubis. Oh non C'est la map du drone, Nubis vie, hein I Igor Bogdanov, c'est l'un des deux frères Bogdanov, ça, ça sent ouais, Merci. Ah, j'ai tombé. C'est bête qui m'est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rapprocher d'un bord que je saute s'il vous plaît Allez, allez Vite, vite, le bord, le bord, le bord. Oh. Oh. Avant même de demander, mais non, vous commencez pas. Oh putain, vous commencez pas. Je vais. Non, mais je, je vais vraiment switcher sur Torbiorn. Hein. Je sais pas. Enfin, oh. par exemple, la défense en hauteur quand on a pas Reinhardt, c'est oh toujours une bonne. Oh, Allez, pitié. Je veux mon mon poteug Genji. <rire> alors, hein il est beau ton pote à GMG, ouais, il a je un peu changé. Hein. <rire> ouais, c'est ça, c'est celui-là. Ouais, lui, on t'a vu tuer plein de personnes. Mais, mais qu'est-ce qu'il fait cette merci <rire> Mais enfin Un bon play of the game, c'est fini sur, euh, sur une mort. Ouais. Ouais. On ah, est es, sur tu, le point. Il y a Reinhardt qui arrive. Oui. Il y en a plus sur l'arche normalement, ou là, il en reste une. Merci le pour le son. C'était euh, chaud plus de ma Je capture, hein. Ah, bah y a Reynard qui arrive à notre droite avec Ah, et on y va. Faites gaffe autour de elle, hein, éventuellement. Mort. Ohlala. Ah, merde. Merci pour le... Merci pour tuer Reynard. Je suis sur Zenyatta. Allez, débuff. Allez, t'es là. Bien joué. Bon, bah voilà, hein. Vous dites si quelqu'un passe derrière Oh oui 38% vous... ah. Geniata. Ils arrivent par la gauche. Par la gauche, je vais monter. Pharah. Ils il rentrent à l'intérieur. Ils ont Pharah, ils ont Pharah. Tous à l'intérieur, ils passent par là. Nice. Nickel. Attention à ouais, ouais, la Pharah, attention à ouais. la Pharah. Ouais, ouais. Revenez sur la vous droite, vous les supports. Voilà. Je peux pas vous il... OK. Il passe par l'intérieur. Sans moins de. C'est bon. Ah, vous êtes pas. Je suis y suis moi. Allez. Yes. yes. Uh... Anna a putte de dart. sur Macri crie, est mort. Bravo. voilà. J'ai allez. Dans 2 minutes 30. Merci. Putain, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Rainard ah ouais. derrière Rainart, c'est bon. Winston s'il vous plaît. Ouais, j'essaye, j'essaye, je j'ai plus je de choses. J'en peux je plus me, de me faire rire l'arrêt. J'ai mon. Winston. Winston. Ouais, je suis dessus là. Hein. Tous sur Winston. Il y a Rainard aussi sur moi. Ah oh, putain. putain, quand tu veux fly! Là il est mort. Toi. Ah! C'est le shield de Reinhardt. Qui. Ouais. Putain. Je suis un peu... Je m'occupe de la Ouais, je suis sur Je, je suis dessus aussi. Ouais. Non, elle m'a eu. Non, elle m'a pas eu. Oh, non, non, non, y'a ma cri là. Bravo, bravo, on a réussi. Bon. Ouf. Ah! Je fais, oh ma... voilà. fais ma mecrie! Oui, <rire> ma crie, ma crie, ma crie! <rire> Je faisais mon emote! <rire> bien joué! Oh merci pour oh, le reste! De... Oh la la! Oh mon dieu, tout ça pour ça quoi! <rire> ouais, ouais, ouais! Nourrir de nerveux! Allez. Ah, oh. bien joué. C'était marrant cette euh, soirée. Euh... <rire> <rire> Deux draws, deux douces, une euh, victoire... Hey. <rire> Ça c'est de la soirée vraiment euh, fructueuse quoi. Vous quand qu'on termine sur une quick <rire> on, a, on en a perdu deux, non Oui. Deux perdus, deux et de victoire. <rire> c'est nul <rire> Oui. Oh mais là Je suis à 40 points de là où j'ai commencé. Du coup. Je suis à 14 points moi. 30. <rire> Allez une quick, euh, une quick pour finir euh, Par contre un jour je sortirai vraiment Anzo J'espère que vous êtes prêts à cette éventualité Alors euh... Là vous pouvez voir ma précision de Hanzo. Waouh moi aussi. Oh, y a, des, y a des tourelles hein. Ouais, y a une tourelle. <rire> hein. de la oh putain le mur. Ah Qu'est-ce que tu faisais <rire> Qu'est-ce que tu faisais Mais alors en fait... Je, je, je pensais pas que Mei allait détruire son mur. Et du coup, j'allais me mettre sur son mur pour faire quelques kills et repartir, tu vois. <rire> la, la théorie, c'était ça. Donc Mei attend à nouveau. Mais si elle attend fixement, après je peux passer la headshot. Hein. Bon, je suis passé au dessus moi, je vais aller... Alors, vous allez rire Ah, elle est là encore Putain. Comme d'habitude, normalement, on une Waouh oh. wow. Non, je vais pas mourir, pas comme ça <rire> Ça a l'air de bien se passer, la mission tp. <rire> de TP mon côté J'avais 14 PV, je pouvais pas aller taper le TP, j'allais me faire tuer par les tourelles ah non, non mais euh... c'est pas un reproche hein Et, et en fait euh, j'avais réussi à te le s'y mettre hein. Nous ne parlerons jamais de cette flèche de reconnaissance Ça se passe plutôt bien Je suis avec Unix, euh, je suis sur Diva Merci Emid <rire> je t'en veux pas l'avoir Putain On l'a pas eu quoi, oh. ça me Oh non Flaig tire c'est une flèche <rire> <rire> De de... ça c'est le courage ça. Eh ben, c'était contrasté. Je pense que j'aurais pas dû prendre enzo Et... parce que tout mon jeu était à 40 fps tout du long, du coup je pouvais pas Oh, On va nous voir. Wow. <rire> <rire> J'avais Rico dans le blizzard, ça servait à rien. Bon allez, je m'arrête là. Eh bien, salut. Salut, bonne soirée, merci